Essayer de poursuivre l'argumentation sur le fait que la, la vidéo surveillance ne protège pas. Euh, elle surveille, ça c'est sûr, incontestablement. Elle permet éventuellement, éventuellement à la marge de ce que, des études que moi j'ai vues, hein, en tout cas de réprimer euh, un certain nombre d'infractions qui de toute façon ont été commises. Donc il n'y a pas une protection de protection de la part de la caméra il y a une capacité à authentifier euh, euh, l'auteur ou l'autrice de l'infraction. La, ça, euh, mais très à la marge, hein, 1,3% environ, enfin bref, je ne reviens pas sur les études qui ont été faites, notamment la dernière à la, à la demande de la Gendarmerie nationale, euh, qui a abouti aux mêmes conclusions que les précédentes études sur la marginalité de l'efficacité du dispositif, et surtout quand on le met au regard de qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre à la place de euh, vidéo surveiller tout le monde, c'est-à-dire avoir des techniques d'enquête un peu classiques avec des êtres humains, et la police technique et scientifique qui aujourd'hui fait des choses merveilleuses, je vous rappelle qu'on est en capacité sans caméra de capter les odeurs et de, et de, et de confondre les odeurs dans, dans, dans les infractions pour, comme élément de preuve, l'odorologie on fait des choses bon, extra extraordinaires et, et, et bon, j'ai pas l'impression qu'on mette énormément de moyens sur la police judiciaire, je crois qu'on a on a, on a fait état d'un rapport euh, récemment dans cette commission sur le, sur le sujet, euh, et pourtant c'est ça qui fonctionne le mieux, bien mieux qu'une caméra. Et puis je vais, je vais le dire à l'envers. Écoutez, moi j'ai vu, j'ai entendu, des fois j'écoute Gérald Darmanin. Ouais, c'est pas toujours évident, mais euh, je, le, je le fais. Et euh, que, que dit-il à intervalles réguliers Il dit, il dit. Euh, on est, on est dans une France euh, à feu et à sang, euh, la délinquance augmente, euh, il faut vite agir, etc. D'ailleurs, c'est pourquoi nous recrutons des policiers supplémentaires. Donc, lui-même reconnaît que sur un certain nombre d'infractions euh, dans le pays, elles sont en hausse et que les chiffres ne sont pas bons. Or, il n'y a jamais eu autant de caméras de vidéos dites protection qu'aujourd'hui. De toute façon, vous passez votre temps à en installer davantage. Okay on atteint même des records dans un certain nombre de villes. Et il y a toujours autant d'infractions. Donc... Peut-être, c'est une hypothèse, hein, peut-être qu'il n'y a pas de lien et de corrélation entre la vidéosurveillance et la diminution du nombre d'infractions. Et que donc, elle ne protège pas au sens littéral euh, du, du, du terme. Voilà la, la démonstration que nous voulions faire euh, à nouveau. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça coûte un pognon de dingue. à ah, ça, ah, ça c'est sûr aussi, ça ne fait pas que, que surveiller. Ça, fait, ça coûte aussi énormément euh, d'argent. Euh, et à chaque fois, en plus, on pense que par des bons technologiques... En achetant du matériel plus perfectionné, on va améliorer le dispositif parce qu'on se rend compte que, quand même, ce n'est pas super avez, efficace. Et donc, on va pouvoir. Vous bénéficiez de M.